Merci oui, même content de vous voir. Aujourd'hui, je vais vous parler des autres variétés de cannabis que je vais faire pousser dans ma tente, 4 pieds par 4 pieds. Mais avant tout, je voulais remercier Philippe pour du Pink Couch. Et oui, Philippe m'a donné vraiment une panoplie de cannabis. Il m'en reste encore là, quatre à essayer. Mais là, cette fois-ci, ce soir, le Pink -couch. Un gros merci mon Philippe. C'est du pinkush, Il est très bon. Un gros, gros merci. Restez à l'écoute, car dans cette vidéo, non seulement on va voir euh, la troisième variété que j'ai choisie de la compagnie Dinafem, mais je vais vous présenter aussi une quatrième et une cinquième variété que je vais faire pousser dans ma première groupe. Donc, euh, je vais remercier tous ceux qui m'encouragent. Euh, vraiment, là avec les likes, les cadeaux... Euh, les dons, les Patreons. Je remercie vraiment tout le monde là, sur Instagram là, qui me donne des bons commentaires, des mots d'encouragement. Donc, j'ai choisi comme troisième variété quand j'ai fait mon choix. Je me suis arrêté sur la marque euh, encore Dinafem, la compagnie Dinafem, avec un Boba Kush CBD. Et eh oui, Boba Couche CBD. Quand on regarde les informations sur le site de Dinafem, c'est un produit qui peut avoir un taux de THC aux alentours de 8 et un taux de CBD aux alentours de 10. Donc, c'est vraiment là, un produit équilibré. Hein? THC, CBD, produit équilibré. Et puis, le boba couche CBD, euh, le croisement fait par Dynafem, mais c'est boba couche 98. On a déjà vu ça avec Winman dans les euh, Winman Dégustations. Mais c'est croisé avec CBD. Donc, je sais pas s'il y a une plante de cannabis qui s'appelle CBD. Mais euh, je trouve que c'est un peu court là, comme description. J'aurais aimé mieux, genre, euh, je sais pas moi, euh, couche CBD, peu importe. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça, un bas couche CBD. Euh, J'aime vraiment le goût du Boba couche euh, Il y a quelques. Euh, J'ai déjà essayé du Dead Boba, quelques Boba couche euh, à la je crois. Top Leaf un Boba, quelque chose. Donc euh, c'est tous des goûts là, similaires. Donc encore une fois, 5 graines de cannabis. On va avoir 5 phénotypes différents. voir des petites différences entre les plants. Il y en a peut-être un qui va être plus haut que l'autre, l'autre les feuilles un peu plus larges. Un qui va donner plus de cocotte, plus de fleurs, euh, plus de fleurs de cannabis. Hein? Toutes ces graines-là, c'est des frères et sœurs. Ils vont se ressembler, mais ils vont avoir des petites différences, même dans le goût. Encore merci, Philippe, pour le pink -couch, Là, J'adore le pinkush, c'est vraiment une de mes variétés préférées. une autre personne que je voulais remercier c'est mon ami Fred Fred qui m'a donné euh, une graine de super skunk mélangée en white widow écoutez il a ouvert le paquet devant moi et puis euh, là il est en train de m'expliquer que lui avait acheté je pense trois graines qui avaient trois phénotypes différents on savait pas qu'est-ce que ça allait donner c'est un peu une euh, encore une loterie j'étais tellement excité là j'ai choisi une graine une seed une seed et puis euh, on va voir ce que ça a donné donc un super skunk mélangé en white widow un cadeau d'un abonné euh, c'est une graine féminisée donc euh, on va voir des cocottes on, on a des grosses chances et puis une autre euh, une autre graine de cannabis que mon ami Fred m'a donné. Écoutez, celle-là m'excite vraiment beaucoup. Vous euh, connaissez Remo, hein, le YouTuber qui a sa propre compagnie d'engrais, de nutriments. Remo, ben écoutez, une de ses variétés préférées, c'est du zombie couche. Du zombie couche. Et puis euh, ici, j'ai du zombie couche mélangé avec du Skittles. Donc, euh, j'ai, euh, je me suis procuré, vous savez très bien, du Gorilla Skittles. Donc, c'est vraiment une marque là, vraiment populaire en 2020. Là. Donc, j'espère un jour, euh, comme le Gelato, euh, voir ça à la SQDC. Un Gelato, un Skittles, euh, un vrai Gorilla Glue numéro 4, un vrai GG4, euh, un vrai Girl Scout Cookie. J'aimerais ça que les compagnies comme Grail... Euh, nous sortent euh, des produits comme ça. Hein? J'ai confiance en Grell, malgré que Grell, ça vient de la même place que Dubon. Hein? C'est vraiment High Park. Donc, euh, en tout cas, euh, que ce soit Sandra Fael ou Broken Coast, un jour, on va voir euh, les Skittles, les GG4 de ce jour, avec de la qualité. Donc, vraiment, là, Skittles, mélangé à zombie couche. Super Skunk mélangé en white widow. Euh, boba Kush CBD. jai perdu mon... Boba couche, CBD. Donc, encore, là, trois autres variétés. Donc, euh, j'espère que les plantes vont pousser à la même hauteur, là. Euh, sinon, il va falloir que je plie un peu les feuilles, les branches, pour... Euh, pour que la lumière atteigne mes plans également. Donc, je vais continuer à fumer mon pinkush. Et euh, vraiment, merci encore à Fred pour ces graines-là. Merci à Philippe pour le pinkush. Merci à tout le monde qui m'encourage. Et puis, donne un pouce à la vidéo. Et euh, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que c'est une mauvaise idée que j'ai choisie un plan de cannabis avec CBD. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de faire pousser plein de variétés? Euh, combien de plants? Combien de plants ferais-tu plant ferais pousser dans un 4 pieds par 4 pieds? Donc, euh, toutes les réponses sont bonnes. Euh, si on met plusieurs plants, on sait très bien là que on va travailler différemment la plante. Euh, le soleil, hein, la lumière va être. Va avoir de la difficulté à, à, à atteindre tous les endroits de de la plante. Donc, va falloir là, couper euh, adéquatement, faire, euh, faire plein de choses en conséquence. Donc, je te laisse là-dessus. Je vais pas vous goût de scraper de vidéo. Je vais fumer mon pinkush, je suis brûlé. Et puis, euh, je pense que je suis vraiment, vraiment excité. Je pense que toi aussi, de voir le résultat de ce que ça va donner. Euh, les couleurs de ces feuilles-là, de ces cocottes de cannabis-là, vont être vraiment différentes, j'imagine. Parce que là, on ne parle pas de phénotypes différents. On parle aussi de variétés différentes. Donc, euh, veut, veux pas, là, il va y avoir des différences. Ça va être vraiment incroyable. Euh, J'ai mis les nutriments. Il me reste encore quelques articles à recevoir. Donc... Euh, on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonne-toi, active la cloche. Ciao!